Comment améliorer son DPS en raid facilement hmm. Dans cette vidéo on va voir comment grâce à l'aide des logs tu peux t'améliorer de façon drastique Et pour ce on va prendre l'histoire fil rouge de mon petit voleur finesse De comment je suis passé de poule à 7k5 lors du début du pré-patch hein, Donc euh, comme là sur la graphe là à apprendre, évoluer, etc. Jusqu'à faire des poules qui, au maximum, c'est arrivé une fois, hein, montent jusque 20k, mais globalement, à des poules qui sont beaucoup plus correctes, et des dégâts constants qui sont également beaucoup plus corrects. comment j'ai pu m'améliorer moi-même en utilisant les logs, les logs des autres, mais également les miens, je vais tout expliquer dans cette vidéo. Afin que tu puisses également améliorer ton DPS en raid. Bon, dans un premier temps, n'hésite surtout pas à user et abuser des outils de simulation, comme tu as pu le voir sur une vidéo précédente que je t'ai fait. Je te remets la vignette en gros ici, donc si tu ne l'as pas vu, en tout cas, hésite pas à aller dessus. Si tu n'as pas le DPS de base, si tu, voilà, si tu n'as pas les dégâts, si, ça, ça ne marchera pas, voilà, tu ne pourras pas monter si tu n'as pas le stuff. Donc il faut du stuff, et il faut que le stuff soit bien choisi et bien optimisé. Dans mon cas, j'ai réussi à monter le voleur jusqu'à 4900 de DPS, wouh <rire> enfin, C'est le maximum de ce que j'ai pu faire, j'ai encore les, des essences rang 2, etc. Mais c'est déjà vraiment pas mal pour un voleur finesse qui est sur du bon milieu de tableau à l'heure actuelle. Hein. Clairement, c'est pas du haut de tableau. Donc on est sur du 4900, on a un beau personnage, machin, on l'a monté un maximum. Pour cela, je me suis entre autres inspiré des de, de différents voleurs, des armes etc. Mais exactement comme je t'explique dans cette vidéo ce qui va nous intéresser ici, ça va vraiment être la façon de le jouer. Et ça tombe bien parce qu'on est sur un DPS, et un DPS, c'est facile de s'améliorer dessus. Voilà, je vous le dis, c'est simple de s'améliorer sur un DPS, parce qu'en gros, l'idée sur un DPS, c'est de faire ton cycle optimal sur une cible. Voilà, sinon c'est gérer des mécaniques de raid, mais du coup au pire ça délaye un petit peu ton DPS ou ça te fait t'adapter par rapport aux mécaniques du raid, mais dans la globalité, la plupart du temps, c'est juste appliquer ton cycle euh, sur des cibles. Là, on va prendre l'exemple dans cette vidéo des trucs les plus simples, donc des boss qui sont dits de poteaux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'ad ou de grosses mécaniques particulières à gérer. C'est par exemple le cas d'Irion, c'est par exemple le cas de Maud, c'est par exemple le cas de Skitra, c'est par exemple le cas de Xanesh, dans une certaine mesure, mais de Xanesh quand même, ou de Shadar, qui sont des boss uniques sur lesquels il est facile de s'inspirer, parce que, en plus, en Voleur Finesse, tu sais exactement que les mecs vont faire leur meilleur cycle poteau. Donc le pré-patch arrive, je joue mon voleur finesse, mon expérience je l'avais jamais joué avant à part sur la bêta de Shadowlands, auquel cas j'avais fait pas mal de donjons dessus, mais j'avais jamais cherché à faire un cycle optimal, j'avais bien lu mes sorts, bien compris comment ça marche, le principe des points de combo en mono en multi etc, euh, euh, les uptime à faire, mais ça n'allait pas plus loin que ça. Donc j'étais là et je me suis dit bon bah c'est parti, go tester ça, je m'étais habitué à la bêta avec les légendaires, les conduits, donc déjà avec un gameplay qui tourne autour de tout ça et pas habitué à la version du pré-patch. Donc, déjà, ça m'a un petit peu lu, mais bon, bref, peu importe. J'arrive, on fait un premier boss qui est Hyrion. Et là, du coup, euh, je me dis, bon, oh, encore, je finis à 80, il hein, y a pire hein Et là, là déjà, c'était une première grosse erreur de ma part. C'est de me dire que 80, c'était bien, ça l'était clairement pas, ok Donc, déjà, c'est une première erreur. Ensuite, je suis allé faire Kara, et... Bah, je veux pas te mentir, hein, j'étais ridicule en dégâts dessus. Et je me suis dit, bon, alors, après, Kara, c'est assez compliqué, vu qu'on a que du mono-cible, etc. Et donc, il faut... Et pour parser le mieux c'est de rester bêtement sur le boss hein. Clairement et là tu fais plus de dégâts C'était pas mon but je me suis pas mal éloigné pour gérer les mécaniques Mais même Même en faisant ça j'aurais pu faire mieux Enfin je me suis dit ok pour moi c'est un, okay, un échec En plus je me dis bon ok il y a rien J'ai fait 3000 dégâts quoi c'est que dalle Je regarde mon pool Je regarde mon pool. Donc je clique dessus Ok je clique sur mon personnage Jusque là pas de soucis et je vois je pool à 7k5 Ok je pool à 7k5 Donc mon max de burst sur une période donnée C'est 7500 et je me dis, mais non, non, non, c'est pas le voleur finesse, ça. Ça, c'est pas le voleur finesse. Donc, je suis allé voir. ok Je suis allé voir je suis allé voir d'autres joueurs. Donc, j'ai pris. Bah, je me dis, bah, tiens, par exemple, je vais prendre les mecs qui, ont... qui passent le plus haut. Alors, c'est pas toujours le meilleur exemple. Il faut le prendre avec des pincettes. Mais souvent, c'est quand même un bon exemple. Parce que, bah, il y a le raid qui compte, les buffs, euh, quand ils mettent la BL, la durée du fight, etc. Mais peu importe. Par exemple, je me dis, ok, Vachix, il fait 6300 sur mode. Certes, en 1030, mais 6300 quand même. Donc, je me dis, c'est pas possible. Je vais voir un petit peu ce qu'il fait. Donc déjà je clique dessus et avant même de regarder n'importe quoi je, me, je regarde les dégâts qu'il fait sur une période donnée Parce que bah que le fait dure une minute, trois minutes, peu importe, combien il monte Il monte à 15k Je me dis, là, non ok là il y a un problème S'il monte à 15k et moi à 7500 c'est forcément pas que le stuff c'est que je peux améliorer des choses Ok, Donc j'y suis retourné dessus, je suis allé le sim, ici sim à 6300 Donc ici sim 400 plus haut que mon voleur donc c'est pas énorme non plus. Donc ensuite je suis allé voir dans cast. Donc tu cliques sur cast et ensuite sur timeline. Ok Et dans Timeline, ça te montre l'ordre d'exécution exact des sorts que fait le mec. Donc typiquement, lui ce qu'il fait, c'est qu'il est en furtif au début, il commence avec une frappe ténèbre, il part directement débité et ensuite il met son burst. Donc, il met sa veine du monde, il met ses veines, il met son racial orc, il met ses symboles de mort, sa danse, son triquette. encore on peut voir qu'il n'y a pas vraiment de macro parce que tout n'est pas aligné parfaitement. Il met ça et il part ensuite en frappe de la ténèbre, rupture, frappe ténèbre, heavy, frappe ténèbre, heavy, frappe ténèbre, et vie, euh. Jusque là, c'est un open parfait. Je me suis dit, ok, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi également avec un, un, une autre personne de ma guilde qui joue ma classe, alors ça c'est pareil, si tu trouves quelqu'un, ou au pire tu viens me parler, hein, moi c'est avec plaisir, qui connaît ta classe, ou qui s'intéresse à ta classe, ou qui s'intéresse à la façon optimale de jouer, ou qui joue le même truc que toi, n'hésite vraiment pas à lui parler, moi ça m'a énormément aidé, du coup d'avoir Surge, en l'occurrence, qui en parlait avec moi. Donc... Je me suis dit, ok, donc ça, ça fait sens. Son open, elle est parfaite. J'ai regardé différentes opens. J'ai ouvert 20 joueurs de voleurs. Ok, j'en ai ouvert 20, je les ai ouverts. J'ai ouvert. regardé à chaque fois leur open et leur cycle DPS. Déjà, je vais pas te mentir, dans 95% des cas, c'était pas bon. <rire> Il y avait plein de trucs incohérents, de trucs pas bons. Les joueurs font pas mal d'erreurs. Ils mettent par exemple l'âme d'ombre, mais ils partent en éviscération. Bon, bah, ça booste pas, éviscération. Tu perds des secondes dessus. Des trucs qui s'alignent pas, des cooldowns pas ensemble, un coup ça va claquer la veine ici, ça va mettre un autre truc là Et je me suis dit, bon bah c'est vrai que c'est une spé qui reste assez récente, les joueurs font des erreurs Et même ceux qui passent très haut, ils font beaucoup d'erreurs En l'occurrence, Vashix, celui que je prends dans cette vidéo, il fait très peu d'erreurs et son cycle est très correct Du coup je me suis dit, bon ok ça se tient, donc là il repart en vaniche, machin, il remet directement une deuxième dunce. Et après il attend à chaque fois typiquement son symbole de mort, il le met à 36 secondes, symbole de mort Là c'est euh, un, un de ses cooldowns de burst de 30 secondes, il l'aligne bien avec sa danse, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est parfait, on peut voir que plus tard il remet sa veine et ses symboles, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il y a juste un délai de 2 secondes restant, mais il aligne bien tous ses CD entre eux, c'est vraiment très très bien joué. Donc ça c'est parfait, et son cycle est vraiment très propre, et il arrive, il finit le fight comme ça. Il a un cycle nickel, il a très bien compris sa classe, il a fait très peu d'erreurs, et c'est donc une très bonne source d'inspiration. Donc ce que je me suis dit, c'est ok, ça se tient. Ok, c'est le genre de truc que je veux faire, euh, je trouve ça pas déconnant, pour moi c'est effectivement la façon optimale de jouer le voleur sur un boss poteau, le voleur finesse. Donc qu'est-ce que je fais me connecte. je mets mes petites macros, tout ça, donc je me prépare, euh, j'ai vérifié mes sims, j'ai rien d'autre à faire, j'ai rien mieux à faire, je peux pas aller plus haut, donc je me dis ok. C'est ce genre de truc. Bon j'ai vu également que la nourriture, il valait mieux que je prenne de la polyvalence, donc j'ai pris un petit biltong. donc ensuite je suis allé sur le jeu, tranquillement. À ce niveau-là, après, une fois d'être arrivé sur le jeu... Je me suis entraîné sur les poteaux, tout bêtement Donc je fais mon burst d'open okay Donc là je fais mon burst, je pars comme ça Je pars en burst, et ensuite je m'entraîne Donc je m'entraîne à le faire, ça je le fais plusieurs fois Je le fais une fois, je le fais deux fois Donc là je fais un burst complet hein, de voleur Donc ça dure un petit moment, là déjà tu peux voir le détail qui est en bas, les chiffres que ça sort Donc là j'ai pas de BL, j'ai pas de buff De war, etc, mais ça donne déjà Une très bonne idée des dégâts que ça met Donc là je suis à 5 à 6 sur un poteau tout seul, déjà c'est plus que correct, ça met des très bons dégâts, puis c'est kiffant, voilà, tu t'entraînes, euh, t'es chaud, après j'ai remis symbole, je peux remonter vers les 6K, je me dis ok, j'arrive à bien m'entraîner, et en enfin, faisant une tire parfaite, comme je te mets un petit screenshot là, je suis monté à 8K sur un poteau, ok, 8000, tout seul, sur mon poteau, et je me dis si j'ai 8000 sur mon poteau, sans babel, sans les machins et tout qui vont avec ça va envoyer ok ça va envoyer je me sens déjà beaucoup plus à l'aise c'est parti pour retester de nouveau en raid donc on est reparti et si on regarde déjà ce que je faisais avant sur mon premier fight et là et là, ça va être dégueu là ça va être dégueu Là, c'était mon tout premier fight sur Irion. Je me suis foiré euh, parce que j'étais p derrière le boss et je voulais pas directement mettre ma danse et mes cristaux. Donc, j'ai fait frappe ténèbres, attaque son oise, attaque son oise. Ça C'est un truc que tu ne veux vraiment pas faire. Hein. Et du coup, après, j'ai fait débiter. Ensuite, j'ai mis mes cooldowns de burst un petit peu comme je pouvais. J'ai remis ma danse. Et je suis parti. Mais là, déjà, on voit qu'il y a un petit délai. Tu vois, il y a 0,5 secondes. Elles sont perdues. Elles servent à rien. Donc... Bon déjà c'est pas, pas incroyable tu vois genre Là il n'y a pas besoin d'autant d'espace Bon c'est pas grave Je fais mes trucs, je fais ma rupture machin J'avais déjà un cycle qui était assez proche de, ce, de, de ça Mais il n'était pas fou Typiquement si je regarde à 36 secondes Je suis sûr qu'il n'y a pas directement mes symboles voilà Ils sont remis à 41 secondes pour être mis avec ma danse J'avais pas de tempo ma première danse Elle n'était pas remise dessus Et il y a plein de petites erreurs comme ça et je me, Donc j'ai vu mes erreurs Et je me suis dit non je vais faire mieux Et donc du coup on est parti sur mode Donc là j'ai eu la chance On part sur du recline avec la petite guild Et je me suis dit hmm donc là, il y a des trucs à faire. Donc ensuite, on a, on a commencé à faire un des trucs. J'ai commencé à faire un premier mode. Où on n'a pas skippé la peau de pierre, donc le combat dure plus longtemps. Donc forcément, j'ai un overhaul plus bas. Mais déjà, en termes de punch, je me dis, ok, je suis à 10 000. C'est pas trop mal. Mais il y a mieux. Donc là, on a une frappe tes un débité instantané. Cette fois-ci, j'ai également compris qu'il valait mieux que je mette ma pré -pote à ce moment-là, parce que c'est là où j'en tire le plus value. J'ai aucune perte de DPS à mettre dans ma macro de burst. Tout est bien aligné. Voilà, ça fait propre. Ça fait propre. Ça, ce sont mes CD offensifs. Je pars en frappe ténèbres, je pars en rupture, je pars en frappe ténèbres et vie, frappe ténèbres, frappe ténèbres, nanana. Là mon cycle il est nickel, il n'y a pas de problème au niveau de mon cycle. Si je monte pas beaucoup plus haut, c'est aussi que j'ai pas eu de proc. Il y a un système de proc avec le premier talent voleur et avec la cape draconique. Il y a des moments où tu ne peux de toute façon, même si tu fais un très bon cycle, ne pas vraiment l'esquiver. Là également j'ai des petits trous, tu vois, typiquement de 10.05 à 12.05 5 il se passe rien. Ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Ça veut dire que j'ai deux secondes où je ne fais rien. Forcément je peux pas monter haut si je fais des trous dans mon cycle. Mais outre ça derrière c'est quand même beaucoup plus propre donc là on a bien les, la danse d'ombre qui est quasiment au bout de 30 secondes derrière remise avec mon symbole de mort j'ai directement ma danse, mon symbole de mort, ma veine et à chaque fois du coup mes cooldowns sont bien alignés comme ça jusqu'à la toute fin où en plus je récupère du coup ma danse d'ombre et j'ai bien ma danse, mon symbole, ma lame d'ombre ce qui me permet d'optimiser un maximum mes dégâts donc là on est sur quelque chose qui est déjà beaucoup plus propre alors certes il y a encore une fois de la place typiquement ça c'est quand je gère les mécaniques de motte pour aller retirer la maladie ou pour l'annulation, il y a des moments où je perds du dps, où je fais des creux où je pourrais aller plus vite et perdre moins de frame de dps donc il y a de la mi-relation, je me dis ça mais, mais voilà, déjà, il y, y a du mieux ok, il y a du mieux et à force de m'entraîner, du coup, ça peut donner des poules comme celui-là, où je suis monté à 20 000 sur l'open, donc 15 000 directement à 5 secondes et 20 000 derrière à 12 secondes là, j'ai eu un proc de la cape aussi, hein donc euh, la cape à proc ce qui me donne un énorme boost d'agilité dès l'open, ce qui évidemment aide énormément à avoir ce genre de chiffre. Mais du coup, le fait de monter à 20 000, alors qu'avant, je montais à 7 500 au maximum, c'est te dire l'écart de malade, et ça, c'est juste en Allant regarder les logs en prenant les logs moi-même. Donc j'ai installé Warcraft Log et machin et je regarde mes logs. Je regarde. Donc là c'est aussi euh, la guild qui les diffuse. Mais dans tous les cas, Warcraft Log ça te demande quasiment rien pour mettre en place. Tu actives le combat log sur ton jeu. Tu installes un petit outil qui te permet de les upload automatiquement directement sur le site. Et tu as tout le temps tes logs qui sont uploadés. Et là ça te permet de voir qu'est-ce que t'as fait. En plus, dans ce cas-là, je me suis foiré. C'est ça le pire. C'est que je me suis foiré sur mon open, mais dans l'absolu, j'ai pas eu de temps mort. Donc là, on fait une jolie open. Donc on fait Attaque Ténèbre. débité, C'est xanege donc nous, il est repoulé loin pour mieux gérer les poules. Donc je suis obligé de refaire un Shadow Step. Je mets mon Burst. Frappe ténèbres, là je mets une première éviscération, normalement c'est rupture, donc je me rattrape, je refais rupture derrière, ça ne change rien au fond. Frappe ténèbres, frappe ténèbres, et je mets mes cycles. Je repars directement en danse. Et là on peut voir que avant de réactiver la danse, parce que j'avais plus de la place, j'ai quand même remis une attaque sournoise, parce que je voulais réactiver ma danse après. Et du coup, bon bref, normalement il n'y a pas cette attaque sournoise, ça c'est une connerie. Normalement, c'est heavy, tac, et tu repars directement, frappe ténèbres, heavy, tu vois, tu ne mets pas cette attaque sournoise. Et tu ne mets pas une éviscération juste après ta danse. Ça ne sert à rien. Mais bon, bah peu importe, j'ai fait ça quand même C'était ma petite erreur du début Mais tout le reste, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de creux Et le reste est bon D'ailleurs, on peut remarquer, 30 secondes derrière, pile poil, danse, symbole c'est à dire que j'ai bien gardé mon stack de danse j'ai bien remis ma danse avant et j'ai bien fait en sorte que mes cooldowns s'alignent tout le long du fight et ce qui me permet, alors bon là on était mort assez rapidement mais c'est le meilleur exemple que j'ai en termes de dégâts mais en soit le fait d'être à 6200 au bout de, quel, de, de quoi on a fait euh, une minute de fight c'est déjà super propre c'est à dire que j'ai pu faire un pool qui monte à 15k, 20k derrière mon exécution était bonne je venais de repartir, là on est à 50 secondes donc à une minute je repars en danse, en symbole en machin. mon DPS allait remonter et au final, j'aurais pu faire un log qui était très sérieux Et finir en légendaire là-dessus Alors le but, c'est pas forcément de faire des logs Parce que ça va être dépendant de ton équipe Et puis des fois, il vaut mieux, enfin, il y a des mécaniques à gérer Donc l'idée, c'est pas forcément de faire des logs Mais comment on peut s'améliorer soi-même Et j'ai encore beaucoup à progresser, on va pas se mentir Vouloir finesse ça va faire une semaine que je joue en PvE Mais déjà, j'ai vu des progrès énormes Et ça m'a fait grave plaisir Et ça, c'est grâce à la chance qu'on a et, et c'est un truc que je pense déjà avec internet hein, depuis que je bosse etc, mais on a la chance en fait d'avoir accès à plein de données, et du coup tu as accès à tous les logs des joueurs et du coup tu peux t'inspirer de chacun des joueurs tu vois typiquement euh, je, vais, je peux regarder et me dire tiens euh, je vais regarder également Apolline, ce qu'il a fait, il a fait 6000 sur mode c'est vraiment propre, et ben bah, je vais dans le caste, je vais dans les castes et je vais sélectionner Apolline et je vais regarder qu'est-ce qu'il fait dans quel ordre, et peut-être qu'il y a des trucs qui sont déconnants et peut-être pas, tu vois typiquement lui il aligne également, ça, ça prépare et tout exactement comme moi, on n'a pas le même cycle tu vois, Donc, même peut-être encore plus intéressant ce qu'il a fait. C'est à dire que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ma veine dedans. Lui met sa veine avant, et au niveau de sa macro, du coup, c'est la Shadow Strike qui met. Comme ça, il a Shadow Strike qui est mis avec le reste. Alors, je sais pas si ça change réellement quelque chose, mais en tout cas, c'est une source d'inspiration. C'est genre me dire, ok, une macro burst, déjà c'est bien parce que t'as beaucoup de trucs comme GCD. Peut-être qu'il vaut mieux que je mette Shadow Strike dedans pour directement bénéficier. Et ma veine du monde, je la mets simplement avant, sans macro, tu vois. C'est peut-être encore plus pertinent. Donc, tu il y a plein de trucs comme ça auxquels tu... c'est difficile de penser en termes d'optimisation, et tu peux le voir en regardant les. Les gens, comment ils font. Là on peut voir qu'il est elfe, donc il fait son petit racial, machin. Là il remet sa danse, son symbole, 30 secondes après, il y a un petit délai entre les deux, c'est pas ouf, normalement il vaut mieux le mettre pile dedans, ou, euh, et bien gérer son énergie pour être déjà bas, mais bon, peu importe. Il repart en danse, et là il n'y a pas de doute que une minute après, sa danse, son symbole, il fait également des cycles qui sont super propres avec ses veines, et il y a également très très peu d'erreurs de la part du joueur sur une minute 25 de fight bah ben voilà il y en a quasiment pas il y a quasiment pas de trous d'ailleurs je sais pas si tu voyais maud moi quand je l'ai fait il y avait des petits moments où j'avais des trous lui il en a quasiment pas tu vois genre ces trucs là là il en a un ok il en a un là il en a un mais il en a pas trop des trous de 2 secondes normalement tu fais des compétences toutes les secondes à moins que tu aies des problèmes d'énergie alors après ça peut également être un problème d'énergie mais ça revient vite hein, mine de rien avec les rêves lucides et compagnie l'énergie revient très vite Bref, j'ai fait ça, ça m'a permis de pas mal m'améliorer Mais également le faire avec d'autres personnes de la guild Comme par exemple Nimozel qui joue son route feral On regarde ensemble ses lags et tout Ça nous inspire énormément de voir comment il peut progresser Comment je peux progresser Comment nous pouvons tous progresser Et ça c'est beau Bon en tout cas n'hésite pas à me dire Qu'est-ce que t en as pensé Voilà, Moi je trouve que c'est un truc qui est très important C'est un truc qui me fait kiffer Et j'adore la mentalité de tu perds mais tu reviens plus fort Ok, le but de perdre, Le but de perdre c'est le fail fast C'est d'apprendre et de s'améliorer Perdre, c'est normal. Ça veut dire que tu fais des choses, ça veut dire que tu tentes des choses. Il vaut mieux largement tenter des choses, sortir sa zone de confort, se berder, et continuer. Exactement pareil avec ce que j'ai fait sur cette chaîne. Hein. D'ailleurs, je passe ta vue. Euh... <rire> il y a des trucs qui ont pas marché, il y a des trucs qui marchent bien. Et il n'y a qu'en faisant tous les jours et en continuant qu'on réussit à le faire. Et ça, c'est vraiment une philosophie qui est très importante pour moi. Et en plus, on a tous les outils pour l'appliquer sur vous, Donc c'est trop bien. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, ce que tu en penses. Euh, de tous les cas, je vais te faire des petits débriefs hein, classe par classe pour t'expliquer bah, les types de rotation, les stuff et compagnie. Donc ça peut également te donner un peu plus d'idées. Mais en tout cas, tu as déjà énormément de moyens pour progresser. Si tu as des doutes sur... Ton, sur ton cycle, sur ce genre de trucs, et que t'as envie d'en parler avec moi, hésite vraiment pas, tu rejoins le Discord le serveur Discord, tu viens dans la taverne, on en discute ou tu parles dans FAQ, Nexiva, si t'as le besoin au pire, tu viens me parler en MP en tout cas, hésite vraiment pas à venir en discuter ou également sur les lives, alors j'en ai pas fait depuis 3 jours parce que je suis un petit peu dans le mal, je suis un peu malade mais bon, peu importe, donc en tout cas, hésite vraiment pas à aller venir me poser tes questions moi c'est un truc qui me passionne, où j'y répondrai avec grand plaisir, je te souhaite une excellente journée prends bien soin de toi et on se retrouve super vite